on continue avec Vénus, hein, qui sera en bon aspect avec vous jusqu'à lundi, et euh, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est un bon aspect, bon, c'est un aspect léger, hein, rapide, donc vous, vous le ressentirez pendant un jour ou deux, hein, et donc là c'est vraiment la fin de votre décan qui va être concernée. Il euh, y a quelque chose d'agréable dans l'air, quelque chose de valorisant. Euh, qui fait du bien à votre amour-propre, qui a pu être et qui est très certainement égratigné avec la présence d'Uranus en taureau qui est en, en dissonance avec vous, on en a souvent parlé. Bon, ça n'est pas actualisé en ce moment, euh, ça ne sera pas actualisé cette semaine, sauf peut-être jeudi. Hein. Bon, toujours est-il que là, euh, avec cette Vénus, disons que vous aurez un bon moment de répit et que vous vous sentirez euh, même flatté par certains compliments, par euh, des regards euh, où on vous fera comprendre que vous plaisez et que euh, hein, il pourrait peut-être se passer quelque chose. Deuxième décan, alors euh, c'est très différent, vous n'êtes pas du tout dans la même euh, ambiance. Il euh, y a un aspect de mercure hein, qui est en cancer, donc dans votre secteur du travail et qui s'oppose à saturne. Donc euh, qu'est-ce qui peut se passer? Là il y a quelqu'un très certainement ou qui va être absent et ça va vous donner plus de travail, hein, quelqu'un avec qui vous bossez, ou alors euh, un rendez-vous que vous avez pris peut-être annulé, et euh, autre possibilité, euh, il est possible que vous ne soyez pas très en forme, qu'il y ait un petit problème, euh, euh, que vous deviez prendre rendez-vous avec euh, euh, avec le médecin, mais peut-être simplement euh, que vous aurez des, des examens route de routine à faire, hein? ça, ça, ne peut, ça peut très bien être de la routine. Mais bon, je, je me demande si c'est pas plutôt quand même un, un problème, une espèce de, de une espèce de stagnation dans votre travail qui risque de vous préoccuper un peu, mais juste quelques jours, hein? ça va pas durer du tout. Troisième décan, vous, c'est Mars hein, qui, qui occupe ce même secteur, donc euh, euh, le signe du cancer qui est votre secteur du travail. Et alors que Mercure, avec Mercure on est dans le domaine, dans le domaine de l'échange, de la communication, du rendez-vous, etc. Avec Mars on est dans le domaine de l'action et de la décision. Euh, donc euh, Mars euh, se trouve opposé à Pluton, hein, ce qui va pas faciliter du tout les choses. Alors peut-être que vous ne serez pas sensible hein, puisque Pluton euh, occupe votre secteur 12 en ce moment, donc euh, je ne suis pas sûre qu'elle soit très active, mais il n'empêche que cette opposition Mars-Pluton peut vous gêner dans votre travail dans la mesure où euh, peut-être il y a un rival ou une rivale, quelqu'un qui arrive dans votre environnement professionnel et vous pouvez avoir peur hein, de l'arrivée de cette personne, pour des raisons rationnelles ou pas rationnelles d'ailleurs. Parce que quand on est dans le signe du cancer, et là donc c'est mars, hein, je vous rappelle, euh, l'imagination est au pouvoir, donc attention parce que votre imaginaire peut très bien attribuer à la situation beaucoup plus d'importance qu'elle n'en a ou qu'elle va, qu va en, en avoir euh, dans le futur. Alors essayez de, de, de garder un petit peu les pieds sur terre hein, et de ne pas vous laisser entraîner par, euh, par votre imagination à, euh, à construire des, des, des scénarios euh, catastrophes. Hein, Vraiment, euh, vous auriez tort hein, de tant vous en faire. Musique de bonnes journées samedi après-midi et dimanche avec la Lune en Sagittaire. Donc vous aurez un, le sentiment d'être bien entouré sur le plan amical, D'ailleurs, vous allez certainement être invité ou inviter vous-même des amis chez vous et vous passerez des moments absolument délicieux, non seulement parce que le sentiment amical est quelque chose d'important pour le Verseau, hein, mais aussi parce que vous aurez peut-être l'occasion de, de bien manger, vous voyez, d'être dans un, un environnement un petit peu chic, où vous vous sentirez parfaitement à l'aise et dans votre élément. Il euh, y a aussi une notion de projet hein, avec la lune en sagittaire, donc peut-être que vous avez des projets pour ce week-end et des projets qui pourraient vous éloigner un petit peu de vos bases habituelles ou vous inciter à faire de l'inédit.